Salut les astros, alors aujourd'hui bah, c'est un peu particulier. Euh, je, je vais vous parler d'astronomie mais en même temps je vais courir parce que je, bah, une de mes passions c'est la course à pied. Euh, vous pouvez d'ailleurs aller voir ma chaîne YouTube consacrée au trail running. Euh, alors j'ai commencé un entraînement pour tout vous dire. Un entraînement qui va durer 35 semaines pour préparer un trail de 80 km à travers le, les Monts des Flandres. Donc C'est le Nord Trail Monts des Flandres, 80 km avec 1610 mètres de dénivelé euh, positif et donc négatif aussi. Donc le plat pays n'est pas si plat que ça. Alors je me suis dit, ben je vais partir là, pour ma troisième séance d'entraînement. C'est une séance d'entraînement de une heure de course. Donc je suis parti sur un 10 km. Et puis je me suis dit, ben, tout ce temps passé là, à courir, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais vous parler d'astronomie. Voilà. Donc, euh, de temps en temps, eh ben, je vais m'arrêter et vous donner des conseils pour bien préparer vos séances d'astronomie et pouvoir euh, tirer un maximum de vos soirées d'observation. Voilà les amis, le programme pour aujourd'hui. C'est parti Bon les amis, c'est parti pour le premier conseil. Alors mon premier conseil, eh ben, c'est un peu euh, comme pour euh, les personnes qui adorent le vin, eh ben, il faut mettre le vin à température, hein, on va le décanter, on va le chambrer, eh ben, vos instruments, eh ben, c'est comme des bonnes bouteilles de vin, il faut les préparer, il faut les préparer à des chocs thermiques hein, et euh, d'humidité. Donc sortez vos instruments, euh, à peu près euh, une demi-heure, euh, 40 minutes euh, avant. Euh, toute observation minimum donc laissez-les euh, en position hein, euh, ne faites pas euh, la mise en station, de toute, toute façon vous allez sortir vos instruments euh, ce sera pas encore la nuit et vous allez laisser la nuit arriver tranquillement et les premières étoiles arriver et quand vous pourrez mettre la mise en station bah, ce sera bon vos appareils seront à température et euh, ça évitera les chocs thermiques hein. euh, les lentilles euh, et les miroirs euh, peuvent euh, euh, complètement soit se, se dilater ou se contracter selon qui fait chaud ou qui fait froid. Hein, quand on sort un instrument d'une pièce à température, euh, généralement euh, dans les maisons, euh, ben, il fait à peu près euh, 20 degrés. Et quand on sort euh, un instrument et il fait 30 degrés, bam, ça va se dilater. Et quand on sort l'hiver euh, et qu'il fait euh, 5-6 degrés dehors, ben, bam, ça va se contracter. Donc les miroirs et les lentilles vont quand même bien jouer. Donc il faut laisser à l'appareil le temps de s'adapter Progressivement, hein, euh, quand vous voulez observer, vous dites, tiens, je vais observer, je prends mon instrument sous le bras et hop, je sors. Euh, non, non, euh, faites ça euh, tranquillement, 40 minutes minimum hein, pour euh, la mise à température des appareils. Voilà, c'était mon premier conseil pour bien préparer une observation. Allez, on se retrouve d'ici quelques kilomètres pour euh, un deuxième conseil. Allez, c'est parti Vous êtes encore là Bon, c'est super Alors mon conseil suivant, ça va être... Euh, bah, puisque vous avez laissé votre euh, instrument optique euh, Prendre la température et s'adapter à son milieu bah, Faites la même chose avec euh, la plus belle optique que vous ayez vous euh, avec vous c'est à dire vos yeux donc il faut effectivement avant toute observation euh, laisser sa rétine et sa pupille euh, prendre euh, la mesure de l'obscurité et s'adapter car l'œil, c'est un, un organe euh, adaptatif c'est une merveilleuse machine euh, que nous a offert la nature pour contempler le monde, donc ce serait dommage d'avoir perdu entre guillemets hein, 40 minutes à laisser vos instruments s'adapter aux conditions de température et d'hygrométrie et pas faire le travail avec votre œil, donc euh, voilà et euh, d'ailleurs il y a un autre conseil tout à l'heure vous verrez euh, qui se rapporte également euh, bah, à l'œil et à l'adaptation de la lumière voilà, je vous en dis pas plus. C'est parti. Voilà, bon, ça fait presque 40 minutes qu'on est parti. Je pense que la sortie va durer beaucoup plus longtemps qu'une heure. Ah. Et quand on aime, on ne compte pas. Bon, <rire> les astros, euh, quand vous faites une observation, euh, que vous avez euh, toutes les conditions requises pour euh, l'observation, il bah, euh, faut savoir où et quoi et comment observer. Donc euh, le, le conseil, euh, je pense que tout le monde le connaît, c'est de préparer ses observations à l'avance. Donc, euh, Par contre, pour préparer une observation à l'avance, il y a peut-être euh, une méthode. Ah, je vais vous expliquer un peu euh, ma méthode. Euh, c'est simple. Bon, moi, je prépare des observations selon déjà le jour de la semaine. Si je suis en semaine, ah, une voiture qui arrive derrière. Parce que c'est un peu... Voilà, ah, donc faire attention. Hein. Alors, euh, oui, bon, je disais, Si c'est en semaine, je vais programmer généralement une observation courte. Et si je suis en week-end, en congé ou un jour férié, je vais peut-être programmer une observation longue. Donc selon, si c'est une courte ou une longue. En fait, c'est un peu comme euh, quand je vais faire du cou une course à pied. Hein. Il y a des courses courtes, 5 et 10 km, et des courses longues, 20, 30 km. Donc, euh, je ne vais pas préparer les choses de la même façon. Quand je suis en, en observation courte, je vais prendre un objectif principal et je vais définir deux objectifs secondaires. Donc je vais préparer mon observation avec, euh, généralement j'utilise Stellarium et euh, je vais voilà, dire de telle heure à telle heure, objectif principal, si c'est une observation courte généralement c'est une heure, une heure et demie, donc je vais dire euh, voilà, euh, une demi-heure, 45 minutes d'observation principale et ensuite, le reste du temps, les, les secondaires, si j'ai le temps d'y aller. Ouh, bien dur. Donc, euh, bah, quand je suis en cours en d'observation longue, donc là je vais prendre beaucoup plus de temps je vais me faire un planning de choses à voir tout au long de la soirée hein donc euh, je vais faire une une ligne temporelle une timeline et sur cette timeline je vais indiquer tout ce que je vais devoir faire notamment euh, euh, la recherche aux jumelles euh, le pointage L'observation à l'oculaire, ensuite euh, la mise en place de la caméra ou le démarrage d'un dessin, tout ça, ça va être noté. Et j'ai plus qu'à suivre, simplement mon plan. Hein, C'est un peu comme euh, quand je vais courir, je fais un plan d'entraînement. Avec voilà, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, etc. Telle distance, tel le rythme... Voilà, tel parcours, tel circuit... Donc, il faut tout préparer. Donc, préparez vos observations. Euh, voilà, donc selon deux critères. observation courte, juste un objectif principal et un ou deux secondaires, sans plus de précision, N'allez hein. pas dans, le dé... dans les détails, euh, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça... Voilà. Juste euh, une observation courte, pour moi, c'est une observation... Euh, qui va faire euh, une heure une heure et demie observation longue bah, je vais partir euh, dans les étoiles une bonne partie de la nuit hein. ça peut durer euh, deux trois quatre quatre heures voire même euh, je vais me coucher et je me relève plus tard en faisant sonner mon réveil pour euh, essayer de capter quelque chose qui va se passer le matin très tôt le matin Hein, vers 4h, euh, 5h du matin voilà une observation longue observation courte faites votre euh, votre petit euh, euh, roadbook hein, euh, des étoiles hein, le roadbook des étoiles ouais, c'est bien ça, ça sonne bien Donc vous pouvez le préparer soit sur une feuille soit sur, euh, bah, sur votre smartphone hein, dans le bloc notes etc, enfin bref gardez-en une trace ça. voilà les amis, c'était un conseil supplémentaire Allez, on va pas l'embiner là parce que n'est pas arrivée hein Là-bas, là, vous voyez, euh, deux monts, hein ce les... là-bas c'est le mont Cassel. Le village préféré des français euh, 2019 ou euh, 2018. Ouais, non, 2018 hein voilà. Il y a ma fille qui habite là-bas. <rire> bon, les amis, euh, c'est parti pour un nouveau conseil. Alors, euh, moi, j'ai remarqué juste une chose c'est que, quand j'ai commencé et j'ai débuté l'astronomie, ben, il n'y avait rien de plus désagréable de se rendre compte que j'avais oublié quelque chose. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, mais ça peut vous arriver. Avec le temps, ça nous arrive moins, de moins en moins, mais ça peut encore arriver. Hein. Donc, euh, avant de partir sur un site d'observation, que ce soit sur votre jardin, dans votre jardin ou à l'extérieur, préparez vos affaires comme si vous partiez pour un commando. Donc moi j'ai une mallette, je vérifie que j'ai bien tous mes oculaires, que j'ai mes barlots, que j'ai mes filtres, que j'ai ma petite boussole, j'ai ma petite lampe rouge, j'ai mes crayons, mes gommes, mes feuilles, mes plastiques, euh, que j'ai ma bouffe, que j'ai mes affaires euh, pour me changer, un vêtement de pluie, etc. Enfin bref, tout le matos, hein, le pack de batterie, la rallonge électrique. Voilà, il faut, faut vous dire que vous partez en, en expédition et qu'il n'y a pas de retour possible parce que, franchement, il n'y a rien de pire de se retrouver à revenir chez soi quand on est dans son jardin pour euh, juste parce qu'on a oublié à taille-crayon et ça m'est déjà arrivé ça. J'ai pété la mine de mon crayon, j'ai pas de taille-crayon. Je suis rentré chez moi chercher mon taille-crayon je me suis pris un flash de lumière parce que ben euh, forcément, à la maison, euh, ils ne vivent pas dans le noir. Hein. Voilà, donc euh, faites attention, c'est dommage parce que ce, ce soir-là j'ai quand même perdu presque euh, une demi-heure à réadapter mon œil aux conditions d'observation qui étaient euh, celles que j'avais avant de m'apercevoir que je voulais faire un joli dessin d'une nébuleuse qui était très faible, et donc euh, <rire> voilà quoi, la haine, donc préparez à l'avance tout ce que vous pouvez euh, avant de euh, vous engager euh, à la tête dans les étoiles, voilà, c'était un, un conseil avisé euh, par l'expérience et je sais que beaucoup d'entre vous ont, ont vécu euh, ces moments pénibles euh, où on s'aperçoit que « eh merde, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça », donc ça peut foutre en l'air une, une observation, voire même empêcher carrément euh, d'observer euh, quelque chose, hein, ou en tout cas ça crée beaucoup de frustration, voilà. Donc euh, faites bien gaffe à ce que vous emmenez, faites une petite mallette, un petit sac, etc. Hein voilà, allez, on se retrouve. Bon là j'ai euh, une route euh, à franchir, hein hein, on va aller euh, là-bas, de l'autre côté. On va faire alors, attention de ne pas se faire écraser. Hein allez, c'est parti. Les amis, je veux juste vous faire voir quelque chose bah, regardez là on est euh, sur un donc là c'est une petite rivière petit ruisseau donc c'est euh, la rivière de la Creule un hein, petit ruisseau et ben, bah, aujourd'hui euh, il est exceptionnellement bas et donc là on voit les effets de la sécheresse vous voyez ici la ligne d'eau là au bout de mon doigt habituellement quand je passe ici la ligne d'eau elle est là hein, vous voyez les, il y a les racines là d'ailleurs qui, euh, qui théoriquement sont noyés dans l'eau. Vous pouvez voir la, la baisse du niveau de la rivière, c'est affolant. Et c'est comme ça, tout du long. Donc mes amis, le réchauffement climatique, la sécheresse en Europe et partout en Europe, c'est pas du pipeau. Hein. Bon, voilà, donc on a mis en place l'instrument dans le jardin, on a adapté son œil, on a préparé sa soirée, euh, on a euh, préparé son matériel, maintenant ben, on va euh, euh, observer. Alors, conseil, essayez d'observer des objets euh, avant qu'ils n'arrivent trop bas sur l'horizon. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez observer vers l'horizon, vous allez accumuler euh, toutes les couches de brume euh, sur des kilomètres et des kilomètres et donc euh, ben, forcément vous allez perdre en luminosité sur certains euh, euh, certains astres très faibles que vous ne verrez plus ou que vous ne verrez pas très bien donc ça c'est important de savoir euh, programmer son, son observation par rapport à la hauteur de l'astre sur l'horizon donc essayez de pas trop euh, quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix hein. Actuellement, euh, euh, les planètes comme euh, Jupiter et Saturne, actuellement elles sont basses sur l'horizon. Mais bon... Voilà, c'est comme ça euh, Autre chose aussi, pour avoir une bonne luminosité dans, dans son instrument, essayer de programmer les objets les plus faibles en en magnitude à observer euh, quand il n'y a pas la lune parce que la lune c'est un phare de lumière qui va venir euh, euh, complètement masquer les faibles luminosités ça c'est aussi important de se renseigner sur les phases lunaires et ça euh, je vous laisse regarder sur stellarium quand vous préparez vos observations et regardez regardez la lune donc effectivement il est plus intéressant d'observer pendant la nouvelle lune hein, quand la lune n'est pas du tout dans le ciel on a les, les ciels les plus longs. et euh, vous pouvez également euh, faire des observations quand c'est la lune euh, la lune descendante et qu'elle est en train de, de disparaître sous l'horizon donc en début de nuit elle est euh, généralement euh, passe sur l'horizon, et elle va bientôt plonger sous, euh, sous la terre, sous l'horizon, et va vous laisser ensuite un ciel plutôt euh, exempt de lumière, hein. donc euh, faites attention, on parle de pollution lumineuse avec les réverbères, mais la lune a toujours été une source de pollution lumineuse, bien sûr si vous voulez observer la lune, là vous n'avez plus ce problème, il y a beaucoup de choses à voir, hein. je vous renvoie euh, à ma série de vidéos euh, Moon Explorer. Il y a des choses à faire et à voir. Voilà. Allez, c'est parti Bon, vous voyez ici là, euh, ben, c'est euh, un cimetière militaire de 1914-1918 donc c'est tous les toutes les tombes de, des soldats qui se sont battus euh, pour la bataille de la Creule hein, près d'Asbrook euh, ce petit cours d'eau qu'on a vu tout à l'heure et qui était presque à sec il y a des gens qui sont morts pour ça donc ça me fait un peu de la peine de voir que la rivière elle est presque presque morte quoi y a plus d'eau dedans et bah, ces gars là ils se sont battus sur la ligne de la creole donc là ici on a par exemple on a, on a un canadien hein, h cluette royal newfoundland regiment voilà en bon, 1918 et euh, tous et tous ses copains hein. bon alors des cimetières militaires euh, 1914 1918 euh, la grande guerre ici euh, c'est du concret, c'est du réel. Hein il y a deux endroits en France où il y a des cimetières militaires à la pelle. Il y a le nord de la France et euh, il y a en Normandie où il y a quand même eu des. <rire> la plupart des, euh, des Américains et des Anglais qui sont morts en, en France, euh, la plupart sont morts là-bas. Après. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des morts, mais le gros du paquet, c'était là-bas. Et puis ici, dans le Nord, euh, également, des millions de gens qui sont morts. Hein. Ça c'est 1h05 1h05 qu'on court bon, je pense que la sortie ouais, elle va se prolonger elle va faire une heure et demie bon, quand vous partez pour une observation astronomique il ben, faut que vous regardiez la météo avant de sortir Bon là il fait beau et quand vous faites de l'astronomie c'est pareil donc euh, essayez de programmer vos soirées courtes ou longues <rire> dans les meilleures conditions météo. Donc il y a plusieurs sites internet pour la météo euh, euh, astronomique, si vous mettez les liens là-haut, ou plutôt en commentaire, hein. je pense que Fred, lui, il les connaît, hein. voilà. Euh, donc oui, la météo c'est important, d'autant plus qu'il bah, faut préparer aussi euh, ses vêtements en conséquence. Quand vous partez pour observer, ben, il va faire euh, chaud au départ, ou tiède, ben, peu importe. Et puis, au fur et à mesure que la nuit s'enfonce, il va faire de plus en plus froid. Donc essayez de préparer différentes couches euh, thermiques pour vous réchauffer et pas attraper un grand rhume, parce que ça pourrait éventuellement déboucher sur une belle crève et qui vous, euh, qui, qui vous empêcherait de d'observer euh, le reste de la semaine. Hein, ou même euh, le mois complet. Hein, moi j'ai eu des crêpes qui ont duré euh, un, un mois, un mois et demi. Hein. Voilà quoi. Donc je prépare toujours plusieurs couches euh, de vêtements. Donc un, un suite polaire à capuche par exemple. Même si je ne le mets pas tout de suite, que je suis en t-shirt au départ, bah, après je mettrai mon suite à capuche. Euh, j'ai toujours un. Un coupe-vent également. Parfois il peut y avoir du vent, euh, très froid, donc un coup de vent, un kawaii. Euh, je prépare aussi euh, un pantalon de jogging. Quand j'observe et que je suis en short ou en, en bermuda, euh, j'aime bien pouvoir euh, me mettre confortablement dans un pantalon de jogging. C'est facile à enfiler, c'est pas très cher hein, et c'est euh, généralement euh, très chaud. Voilà, euh, pensez aussi à des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures, hein, quand euh, le terrain est spongieux euh, l'hiver ou l'automne, euh, vous allez euh, vite vous, vous rendre compte qu'une bonne paire de chaussures c'est bien quoi, parce qu'avoir les pieds mouillés c'est pas top. Euh, des mitaines, alors gants ou mitaines, moi je préfère les mitaines, on a quand même euh, de meilleures sensations au niveau des de la manipulation fine bon bien sûr quand il fait très fort tu mets, mets des gants mais pour dessiner du coup c'est un peu compliqué hein. ok je sais qu'il existe des gants avec euh, des, euh, des bouts de doigts qui, qui se retirent hein, comme des petites de capuches Alors Ça, ça peut être sympa hein. bon euh, préparer également euh, au niveau de, de vos de vos vêtements euh, dans les poches de vos vêtements, si vous avez un, un manteau ou un suite, avec des poches, mettez une petite barre de céréales, euh, chocolat ou euh, un, un petit inquin. Hein. Euh, ça fait toujours plaisir de se réchauffer aussi. Il euh, n'y a pas que le vêtement qui va vous réchauffer, il y a aussi des calories. Hein, euh, avec euh, une barre chocolatée, une barre euh, sucrée, une barre euh, céréales, vous allez reprendre de l'énergie. Pareil que pour le sport, donc l'analogie avec la course à pied, le vêtement et euh, le ravitaillement euh, en calories, c'est quand même important pour faire de l'astronomie, comme pour euh, faire un trail, hein, quand on part sur un trail et qu'on court toute la nuit et que le lendemain, il, il nous reste encore toute la, toute la journée à, à courir, hein, euh, on est bien content d'avoir eu des bons vêtements pour nous tenir bien au chaud et puis de trouver dans nos poches ou dans nos... On nos sacs là, euh, des, petits, euh, des petits plaisirs chocolatés, hein voilà, des bars énergétiques, donc l'astronome c'est aussi un sportif, hein. faut pas l'oublier, voilà, allez, c'est parti, c'est 1h10, Bon là, on a dû faire euh, une bonne dizaine de kilomètres déjà, donc là je prolonge le plaisir, hein. Bon, les petits astros, encore un conseil pour bien observer les étoiles utiliser votre vision périphérique. Donc, euh, je pense que vous avez dû en entendre parler de nombreuses fois. Il faut savoir que l'œil, au niveau de la, de la pupille, euh, est constitué de deux zones. On a la zone centrale et la zone périphérique. Donc, la zone centrale, elle, c'est une zone qui est faite pour la vision euh, diurne, c'est-à-dire la vision de jour, donc quand il y a une forte luminosité, le centre de l'œil va l'atténuer pour que euh, le signal puisse euh, paraître cohérent et euh, qu'on puisse voir clair. Hein et puis ensuite on a la, la partie euh, périphérique de la pupille, donc la partie périphérique de la pupille elle est sensible, ultra sensible à la lumière, donc c'est l'inverse donc les signaux faibles en luminosité vont être captés euh, par cette euh, couronne périphérique beaucoup plus que le centre de l'œil donc quand on est à l'oculaire, quand on veut observer euh, un astre faible, une nébuleuse euh, une galaxie il bah, vaut mieux regarder avec, euh, en décalant un peu son, son, son regard et en allant capter euh, cette zone périphérique pour pouvoir avoir un peu plus de lumière. Voilà. Donc toute la difficulté, c'est de euh, rester concentré parce que naturellement, l'œil lui va instinctivement euh, basculer vers le, la vision centrale. Donc oui, là il va instinctivement se replacer au centre donc il va falloir mécaniquement jouer sur euh, le balayage euh, de l'œil. donc revenir sur la, la périphérie vous allez instinctivement revenir vers le centre revenir sur la périphérie comme ça donc ça va être un jeu de euh, vous n'allez pas pouvoir fixer longtemps la zone périphérique de passer de l'un à l'autre ça va euh, dans le cerveau euh, mettre en place des mécanismes de contraste et donc vous allez peut-être même voir bien les choses vous n'avez pas forcément discerné des détails parce que malheureusement cette zone périphérique elle est pauvre en, en capteur pour euh, voir des détails, généralement le détail c'est le centre de la pupille la lumière c'est la périphérie donc voilà il petit... y a un petit jeu comme ça à faire entre Vision centrale, vision périphérie pour pouvoir euh, bien observer. Pour en tout cas, ne jamais fixer trop longtemps euh, avec la vision centrale. Vous allez euh, finalement euh, voir quelque chose de, de sombre. Hein. Donc euh, voilà, utilisez votre euh, vision périphérique. Quand même. Voilà mes amis, allez faire partie. Que et vous êtes en voiture, au dessus, euh, enfin vous êtes en voiture sur une voie rapide et que vous voyez un petit coureur, Alors ça voir certain, peut-être coucou, Et peut-être moi. Ouais, ça fait une heure, Bon. c'est parti pour un dernier conseil. Bien réussir une observation astronomique. Bon, je vais m'arrêter. Donc, le conseil est simple c'est de ne pas attendre euh, la fin de la semaine pour noter tout ce que vous avez observé. Hein, vous avez passé du temps, vous avez préparé votre œil, préparé votre instrument, préparé votre matériel, préparé vos affaires, un encas, vous avez tout fait comme il fallait. Voilà observer euh, des choses intéressantes, ben ce serait dommage de tout rater, parce que vous n'avez pas euh, euh, mis au propre tout ce que vous avez fait. Et donc, euh, dès que vous avez terminé l'observation, si vous avez le temps, euh, notez tout ce que vous avez observé, la date, l'heure, le lieu, les oculaires que vous avez utilisés, les filtres que vous avez utilisés, si vous avez fait une barre l'eau, faites euh, un compte rendu de ce que vous avez vu en termes d'objets euh, euh, observés, mais aussi ce que vous avez pu euh, ressentir, vos émotions, etc. Ça c'est important à savoir. Et puis euh, tenez un petit journal, hein? un petit journal d'observation pour euh, noter tout ça. Ouais, des pêcheux ici. Allez. Voilà, donc euh, essayez de, de faire ça euh, soit le soir ou le lendemain, mais euh, n'empilez pas sur votre bureau euh, toutes vos observations à, à refaire le, le dimanche, parce que moi je vous connais, hein, euh, on est un peu fainéant des fois, on a un peu la flemme, et puis on oublie de le faire, et puis au bout d'une euh, semaine, 15 jours, on carrément, oui c'est vrai, j'espère, ah ben je me souviens plus, je ne me souviens plus euh, quand est-ce que c'était, à quelle heure, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Voilà. Donc euh, reportez vos observations le plus rigoureusement possible et le plus rapidement possible. Voilà ce que j'ai à vous dire, mon dernier conseil. Allez. Et voilà, mes amis, la chronique s'arrête là. J'espère que tous ces conseils vous aura euh, inspiré, vous aura donné envie. Euh, de sortir vos instruments et de faire des observations. Et moi je vous dis à très bientôt. Gardez l'œil à l'oculaire. Et portez-vous bien. Allez, ciao, bye. Il me reste encore 15 minutes. Hein voilà. On aura fait une heure et demie. Une heure et demie de course. C'est bon ça. Bon mes amis, je tenais euh, également à vous remercier. À l'heure où euh, je tourne cette vidéo, nous sommes à 140, 141 abonnés. Donc euh, merci, merci pour votre confiance, merci pour votre passion, merci à vous. Euh, merci euh, aux amis euh, Astro euh, qui ont également des chaînes YouTube et qui euh, m'ont donné un, aussi un petit coup de main, un petit coup de pouce. On est, euh, on est un petit groupe comme ça d'amis et on va euh, tous ensemble aller vers... Euh, euh, de ciel profond vous êtes formidable un grand merci à tous les abonnés merci merci merci de ce que vous êtes merci de m'encourager et merci de tous vos commentaires voilà je n'en perds pas une miette